Chers amis duelistes, bonjour et bienvenue dans ma première véritable vidéo decklist, puisqu'on va parler d'un thème en particulier, on va parler bien évidemment de Kuribo, mais ça vous l'avez vu dans le titre. Alors ici, ne vous attendez pas à avoir des decks surpuissants, on va principalement parler des decks suite aux épisodes de Mini Yugi, et comme le premier c'était Kuribo, bah, je me suis dit, autant vous proposer ma version du deck Kuribo. et c'est aussi la version que j'ai jouée au CDF, accessoirement. Il y a peut-être, probablement même des chances que vous disiez, oui, ce serait mieux de jouer telle ou telle carte, et dans ces cas-là, l'espace commentaire, et là pour ça, et n'hésitez pas non plus à proposer vos decklists. Hein. Là, bah c'est une decklist que j'aime bien. Hein. Mais on va pas seulement voir ça du coup en master duel physique, on va aussi voir ça en master duel sur PC, en speed duel ainsi que sur duel Link. Ouais 4 decklists en une vidéo. Let's go Alors de quoi se compose ce deck Kuribo Pour commencer, le deck Kuribo, il se compose pas un, pas deux, mais bel et bien de trois Kuribos. Ensuite, nous avons Kuriborn. Donc là aussi j'en joue trois. Et retenez bien que c'est un monstre d'attribut lumière ainsi que l'autre, un monstre d'attribut ténèbres. Ensuite, bah, trois Kuribos ailés. Bon, cela là je les présente pas, je pense que vous le connaissez. Par la suite, je joue un renon Kuribo. Ensuite, je joue un Kuribo Arc -au Ciel. Le dernier Kuribo que j'utilise, c'est le Kuribo Pot qui permet de gagner des points de vie lors d'une attaque directe. Ça fait du coup trois Kuribos d'attribut ténèbres, trois Kuribos d'attribut lumière. Et ça, c'est pas pour faire n'importe quoi. Puisqu'au final, ces Kuribos-là vont permettre d'invoquer le soldat du lustre noir. Le soldat du lustre noir, du coup qui s'invoque en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbre depuis le cimetière. Et donc les Kuribos étant d'un trap, euh, peuvent facilement être se retrouver au cimetière du coup pour ensuite pouvoir invoquer le sol du lustre noir. Et derrière de pouvoir faire des gros gros gros dégâts. Ensuite, dans le cas où je n'ai pas le soldat du lustre noir l'émissaire de commencement, je joue les Vianyr, dragon du chaos, qui lui aussi s'invoque du coup et qui a des effets différents en fonction du coup de si ce sont des monstres ténèbres ou lumière qui ont été bannis pour son invocation. On passe maintenant du côté des staples. Alors, principalement, ça va être 3 fleuraisons de sang, 3 euh, haches, hein, bien évidemment. Un petit Nibiru, 3 multiplicateurs. Bien évidemment, Kuribo dit 3 flûtes d'invocation de Kuribo, hein, pas une, pas deux, pas trois, <rire> si, trois du coup. Un point, deux pots des désirs, un sacrifice inutile, une fusion instantanée, on va voir après pour invoquer quoi, et quoi faire une super polie, pareil que pour la fusion instantanée, on va voir tout ça juste après. Le plumeau, tout simplement pour détruire un MP, parce qu'on n'a pas de pet MP, c'est un petit peu le problème du deck, il manque de défense en pet MP. Un petit qui pour faire de ménage. Un désignateur de suppression, parce qu'en fonction de ce qu'on a en face, si on n'a pas un petit call-by en main, le call-by qu'on joue aussi, bonjour. Ou même des infinis éphémères que l'on peut aussi jouer et qu'on va pouvoir jouer du coup depuis la main si on go second. Et dans le pire des cas, toujours de se protéger en fonction du monstre qui est en face. Voilà, c'est tout pour le deck, on va passer du côté de l'extra deck. Pour l'extra deck, du coup, on joue lien Kuribo, on le joue en x3, mais ils ne sont pas seuls en lien 1, hein. on a aussi le renoncé anima. Le renoncé anima, j'ai une petite technique avec, avec la fusion instantanée, du coup, qui va nous permettre d'invoquer... Le renoncer, de cibler un monstre de l'équipe renoncer. Par la suite, on utilise le renoncer pour faire le renoncer animal. Du coup, et pareil, bah là, en espérant qu'il y a un monstre dans la zone lien qui pourrait être pointé. Sinon, c'est pas tellement utile, sauf si on a besoin de faire d'autres links derrière. Pour se protéger, un petit Phoenix pour péter les magies. Et un petit cerbère pour bah, péter euh, bah, tout simplement un monstre hein, qui nous pourrait nous faire chier. Je joue deux licornes, parce que ça fait deux lignes 3, donc c'est toujours, euh, voilà, toujours cool. Le soldat du lustre noir... Soldat du Chaos, la petite ligne 3 qui est vachement cool et qui est vachement forte et qui peut bah, nous sauver de pas mal de situations et qui se combine très bien avec le soldat du juste noir et mystère du commencement. En ligne 4 du coup, et qui est très importante, Access Code, bon bah ça, ça va être pour faire des gros dégâts, hein, on va pas se le cacher, et Apolloza pour pouvoir se protéger. On termine du coup avec la super poli, je vous expliquais tout à l'heure, du coup le dragon fusion Venin Affamé qui va permettre bah, pareil d'utiliser les monstres de l'adversaire et de nous laisser le champ libre. Et dans le cas où on a quelques problèmes et qu'il faudrait faire le ménage sur le terrain, on peut utiliser du coup deux couribos pour faire un iridusque, taper directement, et par la suite, invoquer Zeus. En ce qui concerne le side, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez, hein. bien évidemment on a chacun sa version du side. On pioche les cinq premières cartes, ça c'est good, ça c'est good, ça ça fait un peu chier parce qu'on va partir du principe qu'on est first. Donc le principe va être surtout de jouer la flûte d'invocation Kuribo. Pourquoi Parce qu'elle va nous permettre du coup d'invoquer un petit Kuribo. Voilà, hein. par la suite, on va jouer le multiplicateur qui va nous permettre du coup de sacrifier le Kuribo pour mettre 5 jetons. Et à partir de là, c'est intéressant puisque ce qui va être pratique, alors je sais, ça va pouvoir peut-être choquer certains que j'ai mis mon cimetière mais c'est parce que je suis à l'envers. C'est qu'on va pouvoir utiliser un petit jeton pour faire le lien Kuribo. Par la suite, on va utiliser encore un autre jeton pour faire le lien, un autre lien Kuribo. De là. On peut utiliser un jeton et le lien Kuribo pour faire, bah bien évidemment, le petit phénix. Le petit phénix, par la suite, on peut l'utiliser avec le lien Kuribo pour faire l'icorne. On va reprendre un jeton pour faire du coup notre troisième lien Kuribo. Faut pas oublier l'effet de lien Kuribo dans le cimetière qui peut se sacrifier, qui peut sacrifier pardon, euh, un jeton ou un monstre sur le terrain pour s'invoquer. Et là du coup déjà, vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal Soit on part sur une Apollo Soit on part sur Access Code Je trouve ça un peu con de partir sur un, Apolloza, euh, sur un Access Code pardon. Du coup On va partir sur Apollo et là, on va pouvoir bien se protéger. Par la suite, du coup, on sait qu'on a encore ça en main. Soit on peut partir sur une ligne 2, sur un truc un peu bah, sympa. Pardon, j'ai oublié de mettre ça. Alors ça, ça va énerver certains. J'ai oublié de la mettre au cimetière. Pardon. Mais on a toujours, en tout cas, de quoi se protéger. Donc on peut toujours set in perm. Et on a toujours Nibiru en cas de besoin. Mais bon, on a déjà Apoloza pour annuler, ce qui va être pas mal. Et le lien Coribou pour se protéger, plus le Corribut en main. Et par la suite, on peut toujours rebondir. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer une main. Euh, classique qu'on peut faire avec ce deck maintenant qu'on a vu le deck en Master Duel on va voir ce qu'il vaut en Speed Duel alors en Speed Duel j'ai décidé de partir sur quelque chose de complètement différent puisque ben, on n'a pas le du d'Eustre Noir qui est sorti en Speed Duel donc je me suis dit on va faire un petit truc un peu fun et qui tourne on va dire assez bien et qui est assez original bon déjà on commence du coup avec le Kuribo classique qui va permettre de nous protéger en plus du Kuribo je joue 3 sphères Kuribo qui, lorsque, euh, du coup, le monstre adversaire attaque, on le change en position de défense, et on peut l'utiliser comme matériel rituel, pour l'invocation rituelle, c'est dans le cimetière. Et c'est là que vous avez compris où je veux en venir. On va faire un petit deck, du coup, rituel. L'oiseau supersonique, ainsi que deux Sanju aux mille mains, et deux corbeaux rituels pour pouvoir, bah, tout simplement, faire des invocations rituelles assez facilement, pouvoir aller chercher bah, des magies rituelles ou des monstres rituels. Izana en cyber, la bête masquée, Ange Cyber Benten, <rire> et le plus beau, je le vais le mettre au milieu quand même, le soldat du lustre noir. On est en speed duel, on a que 4000 points de vie. Voilà, ils ont chacun leur magie rituelle pour invoquer. Il faut pas oublier du coup que pour les Ange Cyber, je n'ai mis qu'une seule. Bascal a un petit effet qui est assez sympa, et sans compter qu'on peut aller les récupérer d'une façon ou d'une autre avec... Ben, nos petits supports qu'on a vu juste avant. Avec ceci, j'ai pris deux pré-préparations du rite. Ah, j'ai pris du sacrifice inutile. Et le reste va être pour gérer du coup le bord adverse comme un petit cyclone cosmique. Devant perdu pour negate les effets des monstres à effet. Et je termine le tout avec une petite jarre d'Avarice. Parce qu'on va pouvoir récupérer quelques cartes et piocher. Pourquoi pas On va en avoir besoin. On va avoir besoin de certaines choses hein, là-dedans. Récupérer des petits couribos pour se protéger compagnie. Une jarre, c'est gratos. C'est cool. Donc je l'ai mise. En carte compétence, je conseille deux cartes pour l'instant en speed duel. Il y a la carte cérémonie rituelle, qui permet d'ajouter du coup une magie rituelle qui peut être vachement utile, même si, bon, vu qu'on joue quand même deux anges machines, je me suis dit qu'une carte compétence d'Alexia, comme défausser une magie et ajouter une magie rituelle, ou alors ajouter un monstre rituel ou une magie rituelle depuis le cimetière dans le deck, ça peut être pratique Et oui, n'oubliez pas qu'on a qu'un seul rituel pour l'ange machine c'est parti pour voir sur Master Duel qu'est-ce qu'on peut faire avec ce deck. Parce que les bannisses sont différentes. Alors, pour Master Duel, j'ai décidé de jouer 3 Kuribo, 3 Kuribo ailé. On se retrouve à peu près sur le même principe qu'on avait vu juste avant. Mais en plus de ça, j'ai préféré jouer deux arc-en-ciel Kuribo, une sphère Kuribo, un Kuribo limpide, trois Kuriborn, ainsi que un Kuribob, bah, pot artiste. Enfin, moi je dis toujours Kuribo pot artiste. Enfin. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, sauf que Maxé, du coup, est légal sur Master Gel, et le joue en fois 1, pour moi, simplement suffisant, c'est rigolo, mais bon, je joue aussi du coup 3 H, bon, ça pas besoin d'expliquer, Floraison de sombre, joyeux printemps, qui permettent, Ben pareil, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'une carte est ajoutée depuis le deck à la main, on empêche ça, d'invoquer spécialement depuis le deck, on empêche ça, on envoie une carte du coup depuis le deck au cimetière, ça permet d'un petit peu empêcher l'adversaire de jouer. 3 soldats de lustre noir, comme on l'a vu tout à l'heure, et un hibiru. Parce que oui, on n'a pas de side deck dans Master Duel. Donc, il va y avoir quelques petites différences, comme un Rigeki, un Plumeau, ça, on l'avait tout à l'heure. Le Zagreb Shinity, on l'avait aussi. Fusion instantanée, on l'avait aussi. Je vous l'ai dit, on retrouve pareil avec l'extra deck. L'extra deck est identique à quelques trucs près, parce que oui, j'ai décidé de jouer du coup Equimax Croisidia pour pouvoir du coup gagner une attaque égale à la somme du coup d'attaque d'origine des monstres pointés par cette carte, ce qui n'est pas dégueulasse avec Access Code, bien évidemment, tout comme Épée Borel, parce que faut pas oublier que le principe d'avoir des multiplicateurs de Kuribo, comme on a vu juste avant avec les Kuribo pour pouvoir avoir plein de jetons, ça va être bien pratique. Ne pas oublier, du coup, deux orages foudroyants pour gérer les magies pièges on n'a rien sur le terrain, vu qu'on joue beaucoup de euh, entrap. Il hein. faut être honnête, les gouribos sont des entrap. Un petit espace du chaos pour envoyer, du coup, un monstre lumière ou ténèbre, puis à au cimetière pour ajouter un monstre, du coup, pareil, mais de niveau euh, beaucoup plus élevé, qui va permettre, du coup, de, de pouvoir aller chercher le soldat du lustre noir assez facilement. Puis, comme il sera envoyé au cimetière, du coup, de l'invoquer ensuite. Je vous ai dit, ça va très, très vite. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose de différent, à part que cette fois-ci, j'ai mis un vent perdu. Euh, que l'on joue aussi en Speed Duel qui peut être joué comme inifi éphémère Mais plutôt que de jouer 3 inifi éphémère J'ai préféré jouer un vent perdu puisque bah, l'extra deck est quand même pas mal joué Sur Master Duel et donc permet d'être reposé pour pouvoir un, avoir un peu de negate quoi. Sinon on retrouve du coup toujours l'Irylusque et Zeus pour les Xyz, Le Renoncé au milieu ainsi que le Dragon fusion venin infamé pour les fusions Et après bah, on retrouve le Cerber, le Phénix, le Renonce anima. La licorne, alors cette fois-ci pareil j'ai décidé de jouer plutôt 3 lignes 3 hein, comme je disais tout à l'heure, l'Equimax Croisedia, une licorne et le décodeur bavard. On va vraiment être sur un deck OTK le plus rapidement possible et le access code. Allez on va voir tout de suite ce que ça vaut en duel. Alors on va voir ça un petit peu en avance rapide de comment se joue le deck. En face j'ai affronté un Dinomorphia qui est ma foi un deck assez balèze hein, faut le dire. Donc j'ai tenté un maxé euh, qui n'a pas servi à grand chose, hein. du coup, oui, j'avoue j'étais un peu con sur ce coup-là. Par la suite, alors, j'ai tenté de faire un petit plumeau, bien évidemment, il a activé Jugement Solennel, puisque le but de Dinomorphia est d'avoir le moins de points de vie possible, du coup, j'ai joué pour des désirs, parce que je me suis dit que ça allait être la catastrophe, il a commencé à payer ses points de vie, pour ainsi les diminuer, et commencer à avoir des monstres assez balèzes, puisque moins il a de points de vie... Il va me faire chier puisque le but de Dynamorphia étant que je ne peux pas activer les monstres des effets égaux euh, inférieurs pardon euh, au point de vie actuel donc heureusement Kuribo a moins de moins de, de 1000 quoi d'attaque donc ça pouvait passer sauf que bah du coup il a commencé à enchaîner ses effets j'ai fait le renoncer Anima pour essayer de prendre son monstre à 3000 mais ça n'a pas marché puisqu'il a réduit du coup ses points de vie et il m'a fait en sorte que d'augmenter mon attaque à 250 donc j'ai passé mon tour Stand by, même face de l'adversaire du coup, il continue avec ce monstre en dynamorphia, il descend à 125 points de c'est très dangereux, j'ai testé un jugement qui est passé et j'ai pu détruire une de ses cartes, il a posé par la suite. Du coup, il a continué à faire ses petites fusions à gauche à droite et je me suis dit, bon, le petit niban en main, hein, vous vous rappelez je vous avais dit qu'il pouvait sauver eh bien, vous allez voir, grâce à ça, à force qu'il fasse des invocations non-stop en continu de tous ces monstres, au bout d'un moment, le petit Nibiru, il est passé, ouais, c'est une alerte spoiler, mais je m'en fous. Voilà, le petit Miro qui passe, je l'invoquais en défense, au cas où, on ne sait jamais, j'avais toujours Kuribo en main, on ne sait jamais. Et là, j'ai eu de la luck, le soldat du noir qui est arrivé. Du coup, j'ai utilisé l'effet de... du soldat du noir pour l'invoquer, et il a décidé du coup d'abandonner parce qu'il savait qu'à la fin, c'est terminé. Je voulais finir avec un Kuribo. Mais voilà pour vous montrer que même face à Dinomorphia, ça marche. Est-ce que c'est possible de jouer Kuribo sur Duel Link donc voilà, le, le deck sur du Link ressemble à ça. On retrouve toujours le soldat du lustre noir, une petite sphère Kuribo. Je me suis dit que faire un Kuribo ailé level 9, ça pourrait être rigolo en, en fonction de ce que l'adversaire joue. Dans le pire des cas, on peut toujours, grâce aux trois flûtes, pouvoir invoquer un Kuribo ailé ou un Kuribo normal. J'ai décidé de jouer les Ojama. Coucou Yamirel qui va être content avec le petit village Ojama. Pour avoir un peu plus de tranquillité, on va dire. Et parce que je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Le petit Transform Mine, du coup, pour détruire les jetons Kuribo en cas de besoin avec un multiplicateur, puisqu'on va pouvoir sortir très public, étant donné que le lien euh, Kuribo. Voilà, puis Access Code. Donc, dans l'extra deck, on a le Lojama Roi et le Joyeux pour pouvoir faire les fusions. Le Dragon pare-feu qui va remplacer un petit peu Access Code euh, et pouvoir gérer un petit peu quelques bornes. Euh, le Codeur, le euh, Bava et le Dragon Proxy. Le Cerber et le Phoenix. Et j'ai rajouté du coup une petite force miroir. Et euh, bah voilà, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Le dernier prévu qui fait toujours son petit effet pour pouvoir aller chercher un jambes en cas de besoin. Allez, on va tester ça. Donc on va s'entraîner contre Joey. Comme c'est mon personnage préféré et que je joue très peu euh, sur du Link. J'ai pas un niveau très élevé en ce qui concerne du coup le PvP. Donc euh, on va peut-être pas affronter des decks assez intéressants, je pense. Je sais pas. Je me suis dit que comme j'aime bien le jouer, ça va permettre de voir un petit peu comment fonctionne le jeu. Ok. Ok. bon, c'est pas dégueu. On va commencer du coup en posant tout simplement un courrier boyé. Ok. Ça monte directement. Waouh. a le dragon noir. Heureusement qu'on dit qu'on a le courrier boyé et le dragon noir rose euh, rouge. Bon. <rire> bon, c'est parfait. On va, on va poser la flûte au cas où. Euh, et, ouais, transformant, je sais pas si ça sera vraiment utile mais euh, euh, Par contre, je sais plus, je vais aller au la main Ouais, il a 2500, donc euh, si on arrive à choper le terrain Ah si maximum Non, c'est bon, pour l'instant, c'est bon euh, Avec le courrier boiler, on est à peu près tranquille le Kuribo normal. Bah écoutez, on va utiliser la, la, la foule d'invocation Kuribo pour invoquer un autre Kuribo ailé. Ce qui nous permet de tempo quelques tours mine de rien. Bon, heureusement qu'il n'y a pas non plus un deck ultra puissant. Bon bah ben voilà, ce sera déjà un peu mieux ça. France online. On pète ça, on pète ça, on pète ça. On va prendre un petit peu de point de vie, je pense, au tour d'après. Et ben voilà. Soldat lustre noir, courrier brûlé, le courrier bon normal. On l'invoque et on tape. Une fois, on fait son effet. On retape derrière. Bon, si vous en avez deux, je vous conseille de le mettre en x2, malheureusement, je ne l'ai pas en x2, donc ben ça, ça bloque un petit peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo decklist, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous aurez mis comme carte, et ce que vous auriez joué, du coup, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo decklist, et pour une prochaine vidéo toute courte, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce, on se retrouve très bientôt, salut à tous, et du liste